bonjour aujourd'hui j'aimerais parler de traçabilité donc si vous êtes data doqué ou si vous travaillez avec les opco, vous savez que la notion de traçabilité elle est très importante on a besoin de savoir si vos étudiants ont bien suivi vos formations ou pas combien de temps ils ont passé sur vos formations donc pour cela il y a différentes façons de procéder aujourd'hui au en fait je vais vous montrer comment vous le faites avec les solutions que je vous propose okay. pour cela on va utiliser cet espace comme un exemple on y va je mets le mot de passe et c'est parti là je suis connecté on va dire, à mon espace de, de formation donc je récapitule le principe ici c'est de prouver que vos étudiants ont, ont bien suivi suivi vos, votre formation ou vos cours la première solution que moi je vous propose c'est c'est de mettre en place des tests Test par cours ou par module, c'est vous qui voyez selon la façon dont vous, vous, vous organisez vos cours, vos, votre formation. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que dans les tests, vous mettez des questions liées à tout ce que vous avez dit pendant, la, pendant votre module, pendant votre, votre leçon. Et si les, si les étudiants répondent bien, c'est qu'ils ont bien suivi les cours. S'ils répondent à côté, c'est que bon peut-être qu'ils n'ont pas suivi les cours. Peut-être qu'ils ont suivi mais ils n'ont pas bien compris. Donc ça vous permet aussi de, de repréciser des choses si nécessaire. Donc voilà, ça c'est la première c'est la première méthode que je vous, je vous propose. En quoi est-ce que ça, ça rentre dans une traçabilité Parce que les questions que vous allez poser, supposons que votre cours dure une heure et demie, euh, les questions que vous allez poser, il y en a peut-être que les réponses sont en début de cours, il y en a en milieu de cours, il y en a en fin de cours. Okay s'ils ne répondent pas correctement, supposons que voilà, vous remarquez que les bonnes réponses, c'est juste, juste en première partie du, du cours. Peut-être qu'ils ne sont pas allés jusqu'à la fin du cours. Donc, il y a, il y a cette notion-là aussi. Après, il y a aussi un autre, euh, un autre aspect, c'est que quand vous allez faire le test, il y a une moyenne à avoir. Donc, selon la façon dont vous allez euh, poser vos questions, vous pouvez décider de poser des questions par rapport aux choses que vous avez dit en fin de cours ou en tout cas, c'est vous qui décidez. Donc, il y a une moyenne à avoir. Donc, euh, vous pouvez dire, euh, tel module, tel module euh, euh, pour tel module, il faut avoir tel nombre de points. s'ils ont suivi, les... de toute façon, s'ils ont bien suivi vos, vos cours, ils vont bien répondre à vos à votre test S'ils n'ont pas bien suivi, bah, euh, ils n'auront pas le point nécessaire. Donc là, ça vous permet de dire, écoutez, vous n'avez pas bien suivi la formation, il va falloir que vous reprenez, que vous répondez aux questions, etc. Donc, c'est en cela que ça, je, je... Ça entre dans la traçabilité. Donc, vous pouvez prouver que, oui, voilà, tel étudiant a fait tel test par rapport à tel cours ou, ou tel module qui dure tel nombre d'heures, etc. Et voici sa note qui est cohérente par rapport au, au module qu'il a suivi. Donc, ça, c'est une forme de traçabilité. Donc, comment ça se passe le test, en fait On a mis un bouton, on fait le test. On clique sur le bouton, il y a ce formulaire qui s'ouvre. Donc, ici, c'est ici que vous mettez vos questions. Je vous conseille de mettre des questions à, à, à choix multiple. D'accord euh, Déjà, ça vous facilite à vous-même le travail. Parce que chaque fois que vous mettrez une question, vous pouvez associer un point. S'ils répondent bien, ils vont avoir un point. Le point que vous avez déterminé, ça peut 5, 5 10, 20, c'est vous qui voyez. S'ils répondent mal, ça peut être 0 ou moins quelque chose. D'accord, c'est vous qui voyez selon ce que vous proposez comme type de test. Il y, a aussi la Il y a aussi la possibilité que le, les étudiants laissent des commentaires hein, ou répondent à des... On va dire, fassent une petite rédaction. Bon, moi, c'est parce que je, je vous conseillerais. C'est mieux de partir, de partir sur des QCM de manière à avoir des points systématiquement. Parce qu'avec avec les commentaires, vous ne pouvez pas associer, du moins pour ce formule que, cette formule pardon, que je vous propose, vous ne pouvez pas, avoir, vous ne pouvez pas associer de points là-dessus. D'accord et euh, il va falloir lire pour voir s'ils ont bien répondu, etc. Alors que sur les QCM, ils répondent bien, ils ont le point, ils répondent pas bien, ils n'ont pas le point. Et après, vous regardez tous les points qu'ils ont rangés vous faites le, le total, et vous savez s'ils ont la moyenne ou pas. ok euh, Donc pour remplir le formulaire, je vais aller. Je mets mon email, je mets un numéro de téléphone, et tout. Après c'est vous qui décidez hein, de ce que vous voulez récupérer comme information peut-être nom et prénom ça vous suffit largement je pense quand même que ça c'est important de mettre de mettre le mail de manière à pouvoir répondre directement à l'étudiant s'il y, y a des soucis éventuellement un numéro de téléphone si vous voulez appeler donc par exemple ici on va dire que bon voilà il a il a choisi le, il a fait le choix 1 ici il a fait le choix 2 ici il a fait le choix 3 par exemple là. et euh, ici il a mis son commentaire donc sa rédaction sa rédaction Ok, une fois que le test est fini, <coughs> supposons que il euh, y a une partie.. Euh, ah, j'ai quitté le formulaire. Euh, supposons qu'il y a des questions qu il a pas, euh, auxquelles il n'a pas voulu répondre. Euh, bon, après, je ne sais pas si ce formulaire on l'a fait dessus, mais il y a moyen de, de, de rendre tous les tests obligatoires. Bon, on va faire le test, on va voir. Donc là, il dit par exemple question 4, information obligatoire. Donc euh, euh, ça veut dire que je dois obligatoirement répondre. Donc je mets, oh, j'ai mis copier un truc là. Euh, je mets la rédaction. Donc la petite rédaction hein, qui va bien, qu devait, que l'étudiant devait mettre. Si c'est le choix que vous faites, comme je viens de vous dire, moi je ne préconise pas vraiment ça. Je peux faire les, les QCM parce que c'est plus pratique. Donc l'étudiant il, il a, a répondu à toutes les questions. Il envoie son test et on lui dit message envoyé avec succès. Okay, ça peut être votre test et envoyé avec succès. On peut aussi paramétrer le test de manière à ce qu'une fois qu'ils ont répondu au test, on les redirige sur le module suivant. D'accord C'est ça, c'est aussi possible. Et une fois que l'étudiant a envoyé son test, vous, vous, allez recevoir un mail euh, qui vous, qui vous informera comme quoi il y a un de vos étudiants qui a, qui vient de faire, qui vient de faire un test. Donc, je vais juste vous montrer le mail que j'ai reçu après le test. Donc on va le mettre un peu plus large. Donc là, nom de, nom de l'étudiant, prénom, son email, le numéro de téléphone. Donc, il a répondu à question 1, à question 2, donc il a eu 5-5. Et puis question 3, il a foiré le, il n'a pas bien répondu. Et on lui donne moins de, par exemple. Donc Après, c'est vous qui décidez. La question 4, bon, il a mis sa rédaction, c'est super. Et à partir de là, vous faites le total. Donc, c'est comme je vous dis, sur le, le commentaire, vous n'avez pas de là où il y a la rédaction, vous n'avez pas de, de points soucier. Donc, du coup, euh, il va falloir lire pour savoir s'il a bien répondu, etc. C'est pourquoi je préconise, comme je viens de dire, les, les, les questions en choix multiple. Comme ça, vous associez directement des points. Et vous faites la somme des points. Et ici, on va dire, par exemple, l'étudiant, il a 8 points. Euh, peut-être qu'il a la moyenne, peut-être pas. Ce serait à vous de le décider selon votre formation. Ici, si vous donnez le nom qu'il faut pour pouvoir reconnaître le test qui a été effectué. Donc, ici, on a dit test module 1. pour pouvez me par exemple, dire euh, formation en ligne. Ça peut être, euh, oui. Donc, là, vous pouvez dire test... Euh, cours tel ou module tel ou de telle formation de manière à savoir exactement de quel test il s'agit. Ici ce sera votre nom de domaine parce que les solutions la solution que les solutions que je vous propose c'est de solutions pour avoir votre propre nom de domaine mettre vos formations en ligne sur votre propre nom de domaine avoir votre plateforme dédiée donc ici vous aurez en fait votre votre nom votre nom de domaine personnalisé et tout d'accord que vous aurez choisi que vous aurez acheté etc euh, donc voilà la une la première approche pour la traçabilité. Maintenant, on peut aller encore un peu plus loin. Euh, supposons que vous voulez savoir exactement le temps. Bon, on va dire plus ou moins euh, exactement le, le temps que, que les étudiants ont passé sur les modules. Vous pouvez aussi le faire sans, euh, pour, Ça, pour, pour, pour le mettre en place, on va utiliser euh, un, un outil qu'on appelle CRM. Donc, L'outil CRM, en fait, il est intégré à la... À, on va dire à la plateforme hein, euh, que que nous allons utiliser pour mettre en place votre, votre formation en ligne donc l'outil CRM est intégré <coughs> pardon donc l'outil CRM en fait ça permet de, de de faire quoi par exemple là je vais aller ici pour vous expliquer euh, ce qui se passe euh, donc là j'ai pas mal de sites on va aller sur le site qui nous intéresse. Ça, c'est le site sur lequel on était tout à l'heure. Le module sur lequel on était, c'est le, euh, le module C. Donc là, vous avez vu, on a mis pas mal de tags dessus. Ok Donc ça, tout ça, c'est des, des pages, des modules. Tout dépendra de la façon dont vous organisez votre, votre formation. Ça peut être des cours, etc. Là, n'est pas le souci. En tout cas, ça va être une page. Et sur cette page, on a mis pas mal de tags. Je vais vous montrer à quoi, à quoi ressemblent les tags. Les tags, c'est ça. Ici, par exemple, on a mis tag module C. C'est un tag qui va se déclencher quand l'élève va se connecter, l'étudiant va se connecter à la page. OK. On a mis un, un autre tag module C+. On dit ce tag doit se déclencher au bout de une minute. Donc, ça veut dire que si, ce tag, si on voit ce tag, c'est que euh, l'étudiant est resté sur la, la formation du moins sur le module pendant au moins une minute donc ici vous pouvez déterminer hein, donc c'est euh, un minute vous pouvez mettre 90 minutes 120 etc selon la durée de votre de votre cours ou de votre module ou le temps que vous voulez que minimum que vous voulez que les, les étudiants restent sur votre votre formation euh, donc ici on en a mis un peu plus on a mis on a mis une minute 30 secondes et ici on a mis deux minutes etc donc ici, juste pour vous montrer celui-ci, c'est un tag qui se déclenche au bout de 10 secondes. Donc, vous pouvez décider euh, du moment où les tags se, se déclenchent. Et ça, ça vous permettra de dire, ok, euh, tel étudiant, voici la preuve. Euh, il est resté sur mon cours, pendant sur le module pendant, pendant tel nombre de, de minutes ou tel nombre d'heures, etc. Et ce, ce cette solution-là, moi, je vous le conseille de l'associer systématiquement au.. Euh, à la solution de test, parce qu'il est toujours important, je pense, de faire des tests par, par module. Donc, vous l'associez aux deux et vous vous avez la possibilité de montrer, ok, voici ce que nous avons mis en place pour tracer euh, euh, le fait que les, les, les étudiants se connectent réellement à nos cours. Alors, comment est-ce que vous voyez ça au final si quelqu'un s'est connecté ou pas donc, On va retourner là. Ah, bon, oui, il a déjà récolté euh, tous les tags. Euh, donc là, celui-ci, l'étudiant, on a vu que il a, il s'est connecté, il est resté plus de 10 secondes, 1 une, une minute 30 30 secondes, il est resté euh, euh, plus de, plus de jusqu'à 2 minutes au moins. Donc voilà tous les tags qui montent. Ce qu'on peut faire, pour le refaire en live, ce qu'on va faire, je vais supprimer ça. Oui, je vais supprimer ça ok je recharge ok d'accord on va retourner dessus on se déconnecte de cette page et on va juste vérifier si il a pris un compte ou pas donc il a pris en compte que il a pris en compte que on était sur la page déjà ok on recharge et il nous a donné 10 il nous a donné euh, je pense euh, le module euh, le, le tag là c'est pour 10 secondes quand on est resté 10 secondes sur la page d'accord on va le re supprimer oui je resupprime donc là on n'a rien Oups. ok on n'a rien je recharge encore on n'a rien je viens là et on va se connecter on se connecter de nouveau pardon c'est pas le bon on se connecte de nouveau je mets le mot de passe qui va bien. Je me connecte. D'accord. Là, je suis sur mon espace de travail. Du coup, qu'est-ce qu'on a euh, On va aller vérifier. Je déplace ça. Je recharge. Ok. Il a dit oui, je me suis connecté. Et je suis resté plus de, plus de 10 secondes. D'accord. Et on va, on va rester là. On va voir si au fur et à mesure qu'on reste un peu plus longtemps. Donc, je laisse la page ouverte. On va voir si au fur et à mesure que je reste plus longtemps, si les autres tags se déclenchent ou pas. Ok. Il n'a pas, pas encore fait une minute. Une minute Donc, le tag d'une minute n'est pas encore déclenché. Donc, en fait, c'est vous qui décidez, comme j'ai dit, du, du temps que vous voulez que vos étudiants fassent sur euh, du moins le temps que vous voulez tracer en fait. Voilà. Et chaque fois que vous allez voir le, le temps, euh, vous savez que oui, voilà, tel a été validé. Au, au lieu de mettre un module C comme j'ai tout cela, vous pouvez mettre par exemple euh, coup 1, cours 2, coup 3, selon les pas sur lesquels ils sont. Ou euh, coup 1, 1 heure cours 2, 2 heures, de manière à se retrouver facilement, pour savoir ok oui, il a il a passé un certain nombre de temps. Sur, sur la sur la plateforme là l'étudiant il a il est resté il est resté euh, une minute déjà ok donc on sait que bon il a fait une minute ça être, ça peut être une heure ça peut être deux heures c'est vous qui c'est vous qui décidez etc donc si je reste un peu plus longtemps tous les tags vont vont, vont, vont se déclencher hein. C'est deux minutes donc on va rester deux minutes on va attendre jusqu'à deux minutes pour voir si on a tous les tags ou pas donc là on est resté déjà une euh, minute 30 secondes au moins, et euh, voilà. Et le petit dernier, ok. Voilà, donc on est resté. On a fait, on est resté deux minutes sur la page. Donc voilà, vous voyez comment ça se, ça se passe. Okay, et à chaque fois que euh, si le si l'étudiant se connecte un peu plus souvent, le point là par exemple, sur ça, ça c'est des je vous le dis quand même en passant, vous pouvez associer des points à chaque page et plus l'étudiant se connecte, son point va augmenter. Si vous voulez que l'étudiant engage un certain nombre de points de connexion, vous pouvez associer des points à chaque page de manière à ce que chaque fois qu'il se connecte, il y aura des points ici et on va Ok, voilà, il s'est connecté plus souvent, etc. » Il va avoir un certain nombre de points. Donc ça, ça fait partie des éléments que vous pouvez utiliser pour la traçabilité. Maintenant, jusqu'à présent, je vous ai parlé d'une façon de mettre vos cours en ligne. Euh, dans ma prochaine présentation, je vais vous parler d'une autre façon de mettre vos cours en ligne. Comme quoi, les solutions euh, que je vous propose, on va dire, elles sont diverses et elles sont complètes. Et c'est à vous maintenant de, de choisir ce qui vous plaît le mieux et ce qui est plus facile pour vous, ce ce que vous préférez, vous faites. En tout cas, vous avez le choix. Donc, la prochaine fois, dans, dans, pour la prochaine présentation, on va parler d'une autre façon de mettre, de mettre vos cours en, en ligne. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation.